On est dans un monde d'accélération euh, aussi bien dans, le, dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. La crise sanitaire euh, a été euh, un catalyseur de cette accélération et je pense que tout le monde l'a ressenti. On veut parler aujourd'hui de, de, de, de des domaines qu'on peut encore investir euh, pour qu'on puisse euh, avancer. Moi, je dirais que le, le meilleur investissement, c'est en soi-même. Et que, du coup, dans cet investissement, il y a plusieurs dimensions à investir. Effectivement, il y a le côté physique, mais le côté physique euh, n'est pas le seul, justement, dans, dans, dans, dans cet investissement. On a aussi bien le mental, aussi bien le social et et euh, le spirituel. C'est vrai qu'on parle de l'activité physique et on a l'impression que c'est euh, un peu le, le principal sacrifié sur l'autel de la vie euh, euh, aujourd'hui, mais il fait euh, partie d'un engrenage, d'un tout. Et c'est vrai qu'en investissant euh, au moins dans cette partie du physique, on va pouvoir euh, voir les bénéfices, euh, les bénéfices pardon, dans, dans tous les autres euh, euh, domaines. Alors, si on essaie de reprendre un petit peu plus un, un détail euh, chacun de ces versants. Donc, si on parle de, du physique, il faut imaginer qu'on a aussi bien l'activité physique, le sport globalement, mais aussi bien la nutrition qu'est la gestion du stress. Le mental, c'est tout ce qui est travail de lecture, d'écriture euh, qu'on a au quotidien, euh, le fait de tenir un journal par exemple. Le social, émotionnel, c'est tout ce que... On peut imaginer dans le travail avec l'autre donc l'investissement dans une synergie avec l'autrui euh, et le spirituel ça sera euh, tout ce qui est euh, introspection au fond de nous-mêmes, la méditation des temps de retraite par exemple spontanément on imagine que tous ces versants euh, s'appliquent seulement à l'individu mais euh, on peut très bien l'imaginer euh, et la réalité fait qu'on peut les transposer aussi sur la vie d'une entreprise. Et euh, le physique, par exemple, c'est le contexte, la solidité économique d'une entreprise. Le social, émotionnel, c'est la manière dont l'employeur, l'entreprise va traiter les salariés. Le mental, c'est la manière dont on va utiliser, voire développer, développer les compétences des salariés. Euh, et le spirituel, c'est plutôt la philosophie de, de l'entreprise. Euh, qui doit aller au-delà d'un gain, un euh, soi, donc de l'aspect financier.